Est-ce que j'ai bien mangé? Ah, ah, ah. Ah! Bonjour, mon petit ratonneau! Aujourd'hui, je te présente une amie très spéciale, la baleine. Savais-tu que la baleine n'est pas un poisson? Non, non, non, non! C'est pour ça qu'elle doit retenir son souffle sous l'eau. Il existe même une sorte de baleine qui peut retenir son souffle pendant deux heures! Incroyable! La baleine, un animal, a coupé le souffle!